Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui un tutoriel assez rapide euh, qui euh, va vous permettre de réaliser euh, une vision de nuit. Alors je le fais ici très rapidement, euh, c'est suite à une question qui m'a été posée en commentaire d'une vidéo YouTube. Donc euh, bah, je, il me semblait assez intéressant de vous montrer une solution pour réaliser ça très rapidement et très facilement. Et euh, bah, c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vous présente la scène très rapidement, vous pouvez voir ici que j'ai un décor, ici, euh, simple, hein, euh, voilà, j'ai euh, une main caméra qui, euh, qui, qui contient un, un script qui s'appelle caméra Controller, donc qui est tout simplement un très simple script qui me permet de bouger la caméra, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai pas de personnage, il se déplace pas, c'est la caméra. Bon, en règle générale, vous allez utiliser une vision nocturne dans un FPS qui sera automatiquement, la caméra sera liée au player, donc euh, ça ne devrait pas vous poser de problème pour transposer ça. Euh, ensuite vous pouvez voir que j'ai ici une directional light Que je vais évidemment pour les besoins du tuto couper Pour passer un petit peu en mode nuit Alors je n'ai pas exagéré les choses Parce qu'il faut que vous voyez quand même un tout petit peu Donc je n'ai pas exagéré vraiment les choses Mais en fonction de votre jeu ça va être le même principe donc la première chose qu'on va faire, euh, et d'ailleurs je vais la laisser allumer pour qu'on voit bien en attendant, c'est euh, de simuler ici euh, des lunettes par exemple de vision nocturne. Alors pour ce faire, moi j'ai créé ici comme vous pouvez le voir un overlay, c'est tout simplement un PNG avec euh, une simulation de lunettes, ça peut être mieux fait, je l'ai fait rapidement, mais c'est pour vous montrer une solution très rapide pour créer ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter ici un canvas et par la même occasion une image. Donc je vais directement choisir l'image pour qu'Unity me crée le canvas et l'image en dessous. Le canvas, je vais le renommer en canvas euh, Night Vision. Voilà. Au niveau de l'image, je vais affecter mon PNG. Voilà et comme on peut le voir à l'écran, je vais prendre ici son règle transform. je vais appuyer sur la touche alt pour l'étirer tout au niveau de la caméra. Donc vous pouvez voir que j'ai ici euh, une scène qui est en 16 e c'est en général euh, l'aspiration que vous allez choisir pour un jeu et évidemment si maintenant je lance ma scène, bah j'ai tout simplement des lunettes qui sont là comme on peut le voir. Donc ça vous aurez compris que ça va être l'idée ce qui va être intéressant ensuite euh, de développer et d'ailleurs cette caméra euh, enfin cette, ce canvas, pardon, je vais le mettre en fond de ma caméra, normalement vous dans votre jeu, ça va être aussi euh, un enfant de votre player qui lui-même devrait avoir une caméra euh, parentée. Donc vous voyez que ça c'est assez simple à faire, et évidemment vous, vous doutez bien qu'on l'activera et qu'on le désactivera au fur et à mesure. Maintenant comment opérer pour avoir une vision nocturne Donc j'éteins ici euh, la directionnelle light, voilà, là je suis dans le noir. Maintenant comment faire pour éclaircir ça et pour donner euh, bah, plutôt une couleur verte comme des lunettes de vision nocturne un peu style militaire donc pour ça, on va utiliser les post processing effects. Pour le se faire, vous allez au niveau de Windows Package Manager et là vous cherchez dans euh, Unity Registry, vous cherchez et vous allez trouver normalement le post processing qui sont ici en version 3.2.1 à ce jour. Donc moi vous pouvez voir que je les ai déjà installés, mais vous vous les installez tout simplement. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai une vidéo et je vous mets le lien ici euh, en, euh, en note euh, en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez la consulter sur les sur l'installation et l'utilisation des post-processing effets. Ici, je vais vous montrer comment on peut faire, mais je ne vais pas vous détailler l'utilisation. Donc, une fois que ça c'est fait, euh, bah, la première chose qu'on peut faire, c'est on pourrait euh, créer, et c'est ce qu'on va faire, on va créer ici euh, un profil post-processing. Donc, vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler ici Night Vision. Pour faire simple. Vous pouvez voir que en fait, j'ai un profil et ici, je peux ajouter différents effets. Bon, pour le moment, je ne vais pas le faire parce qu'il euh, faudrait déjà l'affecter et qu'on ait une vision en temps réel au niveau de la caméra. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la main caméra et on va lui ajouter des composants. Alors, la première chose qu'on aura besoin, c'est un post-processing layer ou volume au choix. Alors, en fait, le layer va nous permettre ici de paramétrer les choses. Donc au niveau du volume, on va avoir le trigger, c'est-à-dire que c'est ma main caméra, il l'a détecté par défaut, donc c'est parfait. Par contre, au niveau du layer, attention, vous devriez avoir euh, everything, et vous pouvez voir que par défaut, ça me dit, euh, do not use everything or default. En fait, ce n'est pas bon pour des raisons de performance. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement au niveau de votre main caméra. moi je l'ai déjà créé, mais vous pouvez voir que vous pouvez faire un add layer, vous créez ici, le nom que vous voulez, moi j'ai mis Night Vision, vous retournez au niveau de votre caméra, et vous l'affectez ici au niveau de la liste. Euh, hop, voilà. Donc ici, bien évidemment, moi je vais choisir Nothing pour ne rien euh, choisir, et je vais choisir uniquement Night Vision, comme ça je n'ai plus d'avertissement. Ensuite, vous avez d'autres paramètres, comme ici le Toolkit, etc., ou les Custom Effects Sorting, mais je ne développerai rien dans cette vidéo à ce niveau-là. Ensuite pour que, ici on a notre layer, donc on sait que ça va être rendu là Mais il nous faut aussi un volume, donc on va utiliser le post-processing volume sur la caméra de nouveau Comme ça tout sera affecté, on va d'ailleurs choisir global ici Ensuite on nous demande le profil, ça tombe bien, on vient de le créer, night vision et on le met dedans Et là on a accès aux effets alors, on peut faire pas mal de choses. Moi, je vais faire ça ici simplement. Euh, donc, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est utiliser... Alors, je ne sais plus pour la luminosité, il me semble que ça va être euh, l'auto-explosion, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on regarde. Oui, oui il me semble bien que c'est ça. Donc, on va activer les choses. Alors, si vous ne savez pas quoi, mais là, j'ai fait, moi, quelques essais, je vais prendre ici euh, le maximum EV. Et on peut voir que si je le baisse, bah, je vais avoir plutôt une vision beaucoup plus claire. Donc je vais le mettre ici à moins 9. Alors après vous avez d'autres possibilités comme ici le, le filtering, vous pouvez voir, vous pouvez encore un petit peu augmenter les choses. Le minimum, voilà, donc vous pouvez voir que vous pouvez encore faire des choses. Bon là moi je ne vais pas activer euh, celui-ci, bien que j'aurais dû parce que vous voyez que si j'ai touché maintenant et hop hop hop, on va remettre ça là, Voilà. Donc, on va dire que là, on est pas mal. Bon, je vous laisse découvrir les autres choses. Donc là, on a quand même une luminosité. On voit, euh, on voit parce que si je désactive lauto on peut voir qu'on a quand même une luminosité euh, suffisante pour voir. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est colorer un petit peu cette image plutôt en vert. Euh, les lunettes euh, de vision nocturne, en général, vous avez une vision plutôt verte pour être réaliste, une vision un peu militaire. Donc, pour ça, on va ajouter un deuxième effet qui va être le « Color Grading ». En fait, si on va au niveau du « Color Grading », on a pas mal de choses possibles. Donc, on peut choisir le mode. Ici, on va, je suis en mode normal, je ne suis pas en, en HDR. Donc, je vais prendre ici euh, « Low Definition », ça suffira. Vous avez pas mal de possibilités, encore une fois. Vous pouvez jouer avec pour voir, voir que rien ne se passe. Mais vous avez ici les teintes. Vous pouvez jouer avec les couleurs de teinte. vous voyez. Euh, donc, on pourrait déjà avoir quelque chose de plus ou moins vert. Mais moi, je veux vraiment que ce soit vert. On a les températures. Voilà, donc vous voyez qu'on peut faire des choses assez sympathiques. Alors ce qu'on va faire, moi je vais choisir ici les euh, channel mixer En fait je vais foutre le green à fond, c'est-à-dire le vert, et je vais virer le bleu à 0 et le rouge à 0 Ça ne suffit pas, on peut voir que ça commence à prendre effet, mais on a encore des couleurs persistantes. Donc on va prendre ici les trackball, on va prendre les trois, et on va tout mettre au niveau du lift, plutôt dans une couleur vert. Au niveau des gammas, plutôt dans les couleurs vertes, et au niveau du gain, plutôt dans les couleurs vertes aussi. Ce qui nous donne un aspect plus ou moins sympa. Alors on pourrait euh, encore accès, accentuer les choses, vous voyez, vous avez pas mal de possibilités encore. Bon voilà, si vous utilisez les filtres qui sont là, la saturation, alors en fonction de ce que vous désirez, vous pouvez voir, là on aura vraiment du vert qui le sature, euh, là un peu moins, vous voyez, ça peut être un peu plus sympa. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose que vous devez régler à, euh, à vraiment à quelque chose que vous voulez euh, voilà, obtenir. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Donc maintenant, si je lance ma scène, bah, j'ai un peu l'effet que je veux. C'est-à-dire que ici, vous pouvez voir que j'ai bien une vision claire en vert, essentiellement vert et noir, vous pouvez voir, ce qui donne l'effet de lunettes à vision nocturne. Évidemment, vous pouvez affiner euh, les réglages pour avoir quelque chose que vous voulez. Vous pouvez voir que là-bas, en fait, ça clignote un peu en vert, c'est tout simplement une, une particule de flamme que j'ai laissée allumer pour, pour, pour voir un petit peu les choses. Vous pouvez voir que si euh, on enlève... Euh, ça. En fait, maintenant, l'idée, vous avez compris, c'est que si maintenant je désactive mon canvas, j'ai plus ça, et si je vais au niveau de la main caméra et que je supprime mon post-processing layer, enfin, je le désactive, vous pouvez voir que je reviens vraiment dans ma vue de départ. Vous voyez, on peut voir un petit peu la, la flamme, là-bas la qui clignote, voilà. Donc, bah, l'idée maintenant, ce sera de switcher ça, et ça, c'est très simple, on va faire un script, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué, on va l'appeler night. Vision de nouveau, on va l'affecter à notre caméra. Donc, je vais le mettre n'importe où, hein, ici en dessous, voilà. Alors maintenant, je vais rebaisser aussi mes post-processing, comme vous pouvez le voir. Tout ça n'a pas lieu ici. Voilà. Donc, Night Vision, on l'édite ensemble et on va scripter ça de manière à pouvoir l'activer et le désactiver très facilement. Alors, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc, je n'aurai pas besoin du start. Je vais utiliser que l'update. Je vais avoir besoin de variables. Donc, je vais les rendre publiques ici par commodité. Donc, une variable de type game object qui va être tout simplement mon Canvas Night Vision. Une autre qui va être publique qui va contenir mon layer. Mais attention, pour pouvoir utiliser ce type de variable ou d'objet, il vous faudra importer un namespace qui s'appelle, qui s'intitule « processing Ce qui nous permettra maintenant de créer ici un public post-process-layer et on va l'appeler « post-processing-layer ». J'aurai besoin aussi d'une autre variable qui va me permettre de switcher en fait euh, de, de l'activation à la désactivation. Donc, je vais créer une variable privée de type booléen qui va renvoyer vrai ou faux, qui va s'appeler activate et qui va être initiée à false. Donc, maintenant, bah, on va travailler dans l'update. C'est encore une fois quelque chose que je pense vous maîtrisez pour ceux qui connaissent un peu le, le développement avec Unity. On va faire une condition if euh, sur une touche, donc get. Key down. On va utiliser ici n'importe quel. Alors key code. Euh, pardon. Key code. Point space. Donc, euh, et j'ai oublié ici. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais Bah, en fait, si j'appuie sur la barre d'espace, la première chose que je vais faire, je vais inverser la valeur de mon boole boolean, Pardon. Activate égale not activate. Pourquoi je fais ça Parce qu'au départ, tout est désactivé. D'ailleurs, je l'ai défini ici, donc je n'ai pas intérêt à oublier de désactiver le post processing Layer et euh, le Canvas. Et ici, ben, je passe dedans, j'appuie, il est égal à false, il passe à true et inversement. Donc c'est très simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait On prend notre objet euh, ici, Canvas Night Vision. Et lui, comme c'est un objet, on fait un set active et on passe à la valeur d'activate. Et le deuxième qu'on doit euh, activer ou désactiver, c'est notre euh, post-processing layer, que je ne me trompe pas. Voilà. Et comme lui, c'est un script, on va faire un enabled égale activate, tout simplement. Ce qui me permet ici, en fait à chaque appui de touche sur Space, d'inverser la valeur et d'activer ou dont euh, bah, les deux objets. Donc maintenant, j'enregistre. Je retourne dans Unity. Évidemment, ici, ça compile, ça me demande mes deux objets, donc le canvas, je le glisse dans le champ correspondant, et le post-processing layer, bah, c'est très simple, il est juste ici, voilà, je le glisse dedans. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à essayer tout ça, vous allez voir que c'est très simple donc j'ai ici euh, ma vision, je dirais mon, mon, mon vue dans la nuit, alors encore une fois c'est pas très, ma vue dans la nuit pardon c'est pas très prononcé mais en, au moins vous voyez un peu quelque chose. J'appuie sur la barre d'espace et là on peut voir que je passe bien ici en vision nocturne comme vous pouvez l'observer, c'est plutôt euh, réaliste, ça fonctionne, vous voyez, hop, voilà, c'est Parfait, ça fonctionne. Alors bien évidemment, euh, vous pouvez affiner les réglages pour avoir quelque chose, une vue un peu plus euh, sympathique, moins criarde. Ici, j'ai fait les choses assez rapidement. Mais vous pouvez voir que c'est quelque chose quand même qui est assez efficace, qui demande très peu de temps et qui est très simple à comprendre. Donc je voulais vous montrer cette vidéo euh, et surtout répondre à la question qui m'avait été posée euh, par l'abonné. Voilà, c'est chose faite, une solution rapide euh, pour le faire. Donc euh, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partager cette vidéo en masse, euh, ça nous permettra euh, d'augmenter euh, la communauté, d'avoir de plus en plus de monde, ce qui peut être assez euh, intéressant. Euh, et voilà, et moi j'y me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.